des dirigeantes plus empathiques, plus bienveillantes et plus respectueuses à la fois de l'éthique, du bien-être de leurs salariés et de l'écologie dans les process de production de leur entreprise, tout ça est évidemment une connerie car en réalité... C'est ce... Les fameux hommes d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment s'appelle -ce ouais, cette Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je dit, okay. Les femmes victimes unilatérales des violences conjugales. Les femmes dont les qualités intrinsèquement F ne seraient pas assez reconnues, pas assez valorisées dans l'ascension professionnelle, les dirigeantes féminines, moins belliqueuses, moins belligérantes que les hommes, dont on imagine que si elles étaient plus présentes tout en haut du tissu oligarchique chez les monarque républicains qui nous gouvernent, eh bien on aurait des grandes périodes de, de paix et de prospérité entre nations qui s'entraideraient au lieu de se combattre soumises à l'instinct de préhension et l'instinct de conquête. Typiquement masculin, eh c'est non seulement la doxa, c'est-à-dire l'opinion communément répandue, mais c'est également la thèse d'un certain nombre de scientifiques auto-proclamés. Les deux plus récents étant Steven Pinker, qui n'est pas pour autant un imbécile total. J'ai apprécié certains chapitres de son livre La nature humaine et sa fameuse TNH, Théorie de la nature humaine, que j'ai reprise en la développant dans un séminaire, dont je vous ai également parlé sur mon blog, homme Donc, Pour le même Steven Pinker, malheureusement, euh, donc, euh, il y a, parfois lui échappe comme ça, des, à, à moins que cela ne soit euh, calculé. Hein, il faut toujours se garder un petit quota de points pas trop dissidents, un petit quota de points politiquement corrects pour survivre dans le monde média politique. Il avait donc déclaré, pour s'assurer ce quota de points, que presque, je cite, « almost all the world's wars » c'est difficile à dire, « almost all the world's wars and genocides » c'est-à-dire la quasi-totalité des guerres et génocides était l'œuvre euh, d'homme dans le monde. Il est épaulé euh, de ce côté du camp du bien par euh, qui aussi euh, le chercheur en... Fam « famous political scientist » donc le chercheur en sciences politiques fameux éminent, Francis Fukuyama, euh, qui, bah, il a un petit peu un nom à faire les petites, euh, les petites annonces des lycées, vous vous souvenez de celle-ci, euh, euh, pourquoi il euh, y a un japonais dans mon garage, parce que Yamamoto... Euh... <rire> Je ne sais pas pourquoi l'algorithme de YouTube me remonte les petites annonces d'Elice et Moon en ce moment. C'est vraiment drôle, quand même. C'était vraiment drôle. Je le trouve encore plus drôle maintenant qu'il y a, qu'il y a dix ans. Elle est sortie en DVD. Donc, le chercheur, le chercheur en sciences politiques, Francis Fukuyama, a proclamé, he has claimed, que euh, la, les relations de paix entre les États-nations, eh bien, plus il y en avait, plus il y avait de paix entre les États-nations. Plus c'était qu'il y avait de femmes, plus haut était le pourcentage de femmes aux affaires dans les processus de décision. Voilà ce qu'ils ont dit. Tout ceci appuyé évidemment par le gratin du féminisme et du féminazisme. Nous reviendrons sur cette dist distinction sémantique dans une des deux prochaines vidéos. Oindrila oh, Dube Alors, on ne sait pas si c'est un, un pseudonyme ou pas, en tout cas euh, au, au, l'auteur voilà, Oindrila oh, Dube avait déclaré au, au Times que le consensus général est que les guerres et les génocides sont l'œuvre des hommes et que la paix est la fabrication, le fruit des femmes. Bon Votre avis, ben, je vais vous le donner en mille, hein. de toute façon on est sur une série qui consiste à, à débunker, c'est-à-dire à, à massacrer, à démasquer, à tordre le cou à un certain nombre des légendes urbaines. Nous l'avons fait récemment avec la légende urbaine selon laquelle les violences conjugales seraient l'œuvre des hommes. Nous avons vu que c'est en réalité le contraire, que les femmes sont plus auteurs de violences conjugales, même si évidemment elles sont moins souvent fatales parce qu'elles sont moins fortes physiquement. Lien dans le coin de l'écran et lien également repris dans, la tri dans le triptyque de, de, de vignettes animées en fin de vidéo. Nous avons ensuite euh, démontré, j'ai rien démontré, moi je cite des sources factuelles comme je le ferai aujourd'hui. Nous avons en, par, la, par la suite rappelé la source factuelle que les soi-disant qualités, vertus, féminines, sous-exploitées dans le monde du travail, mais qui, si elles étaient reconnues, fabriquerait dès lors des managers, des CEO, des dirigeantes plus empathiques, plus bienveillantes et plus respectueuses à la fois de l'éthique, du bien-être de leurs salariés et de l'écologie dans les process de production de leur entreprise. Tout ça est évidemment une connerie, car en réalité, euh, les femmes qui réussissent le font sur la base de qualités typiquement masculine et en plus euh, ne contestent plus jamais leur établi une fois qu'elles ont franchi le plafond de verre, encore une fois, c'est sourcé, le lien ci-dessous, le lien en fin de vidéo, et puis, il faut le savoir, il n'y a qu'à lire mes livres, c'est écrit dedans, comme dit l'autre. Hein et bien aujourd'hui, je vous livre également, c'est gratuit, c'est pour les débats de fin d'année, c'est pour le dîner de Noël, c'est pour mettre une bonne ambiance, hein, façon le sketch de Noël des inconnus. Si vous voulez animer votre dîner de Noël, je vous conseille de compléter le triptyque avec la source du jour, qui nous démontre que je vais vous donner le chiffre sans plus vous faire attendre, les femmes sont tout simplement, les monarques féminins, les dirigeants féminins, sont tout simplement presque 40% plus fréquemment à l'origine de casus belli, donc plus belligérants à l'origine de guerres et de conflits, que les hommes. Voilà. Et la source, ce n'est pas un petit institut privé ou semi-privé avec des financements obscurs, c'est tout simplement l'école, de politique publique de Chicago. Voilà, « University of Chicago's euh, Harry School of Public Policy » qui a, dans l'étude dont, dont je lis, l'intégralité, pas des passages tronqués, l'intégralité en description ci-dessous, euh, étude qui a couvert la période de 1480 à 1913, soit 4 siècles et demi, 193 règne dans 18 euh, j'allais dire pays, alors c'est pas tout à fait précis parce qu'à l'époque c'était pas forcément des états-nations tels que, que nous les connaissons, en tout cas dans 18 entités, 18 peuplats, 18 comtés, royaumes et duchés dans lesquels au moins une femme a gouverné pendant cette période, qu'elle est gouvernée à titre individuel ou en partage de gouvernance avec un autre monarque. Ceci inclut les, les tsars russes, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Autriche, les, la Catherine euh, impératrice de Russie, la reine d'Angleterre, Elisabeth euh, Ier, euh, Isabelle, reine de Castille, 39%. C'est ça qu'il faut dire au dîner de Noël. C'est ce passage de la vidéo qu'il faut partager. Je compte sur vous les chatons. Ça, c'est important qu'on se bac. Dans nos combats de bretter-retter avec des sources. On ne peut pas simplement tomber dans le conformisme, l'anticonformisme et affirmer sans preuve que, que, que la société communie à la chapelle féministe. Oui, bon, tout ça c'est évident, mais enfin de temps en temps, il faut quand même l'information sourcée. Ces 39 points. Je cite Les reines étaient non seulement impliquées dans 30, 39% de plus, bref, je parle plus français. 39, euh, les, les, les monarques féminins statistiquement déclenchent 39% plus de conflits que leurs homologues masculins et sont impliqués dans des politiques d'expansion territoriale également plus fréquemment que les hommes. Les auteurs de l'enquête évidemment tentent des hypothèses explicatives qui me paraissent parfaitement fondées et sensées, il postule donc que si les reines sont aussi belliqueuses et belligérantes respectivement à leurs homologues masculins, c'est notamment parce qu'elles peuvent s'appuyer sur leurs époux, le roi, pour les, je cite, enlist their husbands to help them rule, c'est-à-dire elles peuvent enrôler leurs époux quand ils sont masculins, leur confier des fonctions subalternes pendant qu'elles font la guerre. Parmi ces fonctions subalternes, nous dit l'étude de l'école de politique publique de Chicago, je le rappelle, eh bien leurs époux masculins peuvent s'occuper des réformes fiscales ou de l'administration de l'armée. Voilà, pendant qu'elles battent le fer en, en première ligne. Enfin, en première ligne, non. Hein, C'est les pauvres qui meurent, on le, sait, on le sait. Elles sont en deuxième ligne, ou en deuxième ligne et demie. Néanmoins, elles peuvent s'appuyer pour le, la gestion administrative du comté, du royaume, du duché sur le roi, sur l'homme. Alors qu'en réalité, quand ce sont les hommes qui sont aux affaires, qui sont aux manettes, eh bien, il est très rare qu'ils s'appuient sur leur euh, homologue féminine pour... Euh, gérer administrativement la collecte de, de l'impôt, l'armée, et, et, etc. Voilà. Euh, les auteurs de l'étude éliminent également en, dernière, euh, en dernier lieu l'hypothèse que ces femmes seraient conseillées par des hommes. Effectivement, ils ont mis en avant, ils ont formulé des hypothèses équationnelles. Euh, D'ailleurs, vous, vous montrez la, la, la sophistication, le fait que les, les équations soient très bien posées et très complètes, là en complément en, en post-prod. Et ils n'ont pas découvert de corrélation entre le, le, le genre, la majorité, l'orientation des conseillers et euh, la belligérance du monarque, euh, homme ou femme. Et ils n'ont même pas forcément trouvé de, de belligérance supérieure quand le monarque était plus jeune, car si les conseillers avaient finalement tant de déterminants de déterminisme que cela, on aurait remarqué que les monarques les plus jeunes étaient les plus belliqueux, car ils sont les plus influençables. Aucune corrélation de, de ce côté-là. Voilà. Ce, cette vidéo achève le triptyque des légendes urbaines démasquées. Je vous conseille de les partager en, en, dire en couple, non, vous les partager en troupe pour animer cette période de fin d'année. Et si euh, vos amis doivent s'énerver, amis, euh, meilleurs amis, ennemis ou meilleurs ennemis, eh bien, je prendrai tel Jésus toute la haine sur moi, voilà, pour vous la redistribuer sous forme de fleurs et, et, et d'amour. Hein, je dis ça pour plaire à l'algorithme et qu'on ne se fasse pas trop modérer, pas trop censurer. Donc fleur et amour, ce sont des mots qui plaisent aux algorithmes euh, généralement. Voilà, il est temps maintenant, si vous ne l'aviez pas encore fait, de profiter de l'écran de fin pour euh, balayer les deux autres vidéos du triptyque et vous laver l'esprit de la propagande à l'œuvre, pro évidemment de vous abonner à la chaîne et de la rétribuer par des pouces si vous ne l'aviez pas encore fait. Et dans les prochaines vidéos, je vous parlerai notamment des offres de Noël qui approchent et de leur fonctionnement. Je vous dirai également, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir des formations, comment rétribuer à un budget beaucoup plus limité euh, les centaines de vidéos gratuites que vous avez vues de ma chaîne au cours de l'année. Et nous parlerons également, mais très rapidement et de façon très pratique, de, de crypto-monnaie. Ne vous inquiétez pas, je les sens bondir sur le bouton « Dislike ». Je ne vais pas poser un ananas sur le bureau, je ne mettrai pas un gilet jaune, et je ne vais pas euh, vous demander d'acheter du coin ou, ou quoi que ce soit. J'aimerais simplement avoir une réflexion fait, très, très pratique avec vous sur ce possible, cette possible... Euh, pierre d'achoppement ou révolution digitale de la cryptomonnaie et vous dire un petit peu ce que moi j'ai, je n'en développe aucune, je ne participe à aucune, je n'ai d'action dans aucune, de participation dans aucune j'en possède simplement quelques centaines d'euros à titre particulier il y en a une que je trouve particulièrement pertinente pour euh, vous et moi, je vous expliquerai donc simplement comment et vous serez libre euh, ou pas euh, de, de, de l'utiliser euh, je vous expliquerai en quel quoi, quoi euh, c'est pas une abstraction, mais euh, cela vous rend plus, euh, plus, plus partie prenante des créateurs de contenu que vous suivez. Allez, on clique sur l'écran, on se fait le triptyque, on se fait tout dans la foulée, on, on excite l'algorithme.